Macron a laissé éclater sa colère après plusieurs mois d'une politique de chantage du régime algérien. Vers le gel total des relations militaires algéro-françaises. Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère après plusieurs mois d'une politique de chantage du régime algérien. Une crise a bel et bien éclatée entre l'Algérie et la France. Mais cette crise était inéluctable, ont confié à Algérie par plusieurs sources diplomatiques françaises selon lesquelles le président Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère à la suite de plusieurs mois d'une politique de chantage exercée par le régime algérien et qualifiée depuis Paris de répugnante. Cette politique de chantage est liée au dossier des migrants et des ressortissants algériens radicalisés interpellés par les services de sécurité en France. Des ressortissants que l'Algérie refuse dans la majorité des cas de reprendre sur son territoire pour la simple raison qu'elle exige, en contrepartie, à la France de lui remettre des opposants politiques exilés et établis, sur le territoire français. Les négociations durent depuis presque une année. Et à chaque fois que les autorités françaises réclament des laissés-passés consulaires aux autorités algériennes pour expulser des migrants irréguliers, ces dernières rechignent et refusent de les délivrer encore, dans le dossier des personnes radicalisées en raison de leurs activités liées clairement, à l'idéologie islamiste radicale, les autorités algériennes freinent à chaque fois les pourparlers en réclamant aux autorités françaises la réciprocité dont les échanges entre les personnes qualifiées de dangereuses pour l'ordre public. Mais cette réciprocité imaginée par les autorités algériennes concerne d'abord et avant tout les opposants, journalistes indépendants ou activistes, pacifiques exilés en France. En effet, Algérie Par a pu vérifier au cours de ses investigations, que depuis le printemps 2020, le pouvoir algérien a largement renforcé son lobbying, qui est devenu de plus en plus agressif pour réclamer à la France l'extradition de youtubeurs engagés et populaires auprès du Irak, comme Amir DZ ou Hichem Aboud, ainsi que des journalistes indépendants qui, dénoncent au vitriol les dérives des hauts responsables algériens comme notre rédacteur en chef, Abdou Samar, sans oublier de nombreux militants et activistes de formation politique classés par la justice algérienne comme terroristes à l'image du MAC ou de A ce sujet, Algérie Par avait révélé le 28 septembre dernier que la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien, ainsi que la Direction Générale de la Sécurité Nationale, DGSN, à savoir la Police Nationale Algérienne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 Non, cette liste officielle obtenue par Algérie par au cours de ses investigations, contient uniquement les noms de journalistes, militants et activistes du Irak ou de quelques partisans du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir algérien exerce des pressions fortes pour obtenir l'extradition, d'opposants politiques diabolisés et considérés comme des terroristes à travers un processus judiciaire totalement maladroit. En effet, dans leurs échanges avec les autorités algériennes, les magistrats ont à maintes reprises exigé des dossiers sérieux, rigoureux et t'ayés par des preuves concrètes afin de justifier une mise en examen officielle d'Amir D.Z., Hichem Aboud, Ferhat Meni ou, des activistes du mouvement Rachad. Il s'avère, confirment nos sources, que les dossiers judiciaires communiqués par les autorités algériennes ne contiennent aucun élément persuasif, fondé ou rationnel permettant à des magistrats français d'ouvrir une information judiciaire contre ces ressortissants algériens qui dérangent le pouvoir politico-militaire d'Alger. Après de nombreuses réunions, formelles comme informelles organisées par plusieurs organismes sécuritaires français avec leurs homologues algériens, Paris a fini par comprendre que le pouvoir algérien s'entête dans sa logique de chantage. En bloquant tous les dossiers de la coopération judiciaire et sécuritaire à cause du refus des autorités judiciaires françaises de se mouiller dans les pratiques liberticides de la justice. Algérie. Il faut savoir que la France veut officiellement mettre en œuvre des expulsions de 231 personnes en situation irrégulière et fichées sur le territoire français. Sur ces 231 personnes, 180 sont actuellement en prison. Le ministère de l'Intérieur fait savoir que 70% de ces personnes, dont on sait seulement que ce sont des étrangers en situation irrégulière classés au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, FSPRT, viennent de 4 pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Russie. C'est le rapatriement de 9 personnes qui a été demandé au Maroc, plusieurs d'entre elles sont déjà reparties, d'une vingtaine à la Tunisie et entre vingt et 30 à l'Algérie. Épuisant tous les recours possibles et imaginables, et après, plusieurs appels téléphoniques avec Abdelmajid et Boum, Emmanuel Macron a fini par laisser éclater sa colère contre les décideurs algériens qu'il soupçonne ouvertement de torpiller ses efforts pour gérer convenablement la très délicate question migratoire, un enjeu majeur pour les prochaines élections présidentielles françaises de 2022, où Emmanuel Macron engage sa propre survie. En clair, l'Elysée ne veut plus entendre parler du chantage qui lui exerçait le Mouradia dans des dossiers où le droit, la transparence et l'éthique doivent primer sur toutes les autres considérations dans les relations entre les États notamment lorsqu'il s'agit de deux pays qui prétendent être des partenaires. Vers le gel total des relations militaires algéro-françaises, la brouille qui s'est installée ces derniers jours entre Alger et Paris a commencé à s'étendre sur les relations militaires entre la France et l'Algérie qui étaient pourtant bonnes jusqu'à la semaine dernière. Selon de nombreuses sources et selon le site Russia Todei, l'Algérie a décrété une interdiction de survol de son espace aérien pour les appareils militaires français. Cette mesure, concernerait aussi le mouillage des navires français dans les ports algériens. La page Facebook Sada al-Jouyouch a d'ailleurs publié une capture d'écran du site de suivi du trafic aérien Fleet Radar 24, montrant un vol militaire cargo français en chemin au large des côtes algériennes, alors qu'un vol similaire avait traversé l'Algérie la veille. Selon d'autres sources, l'Algérie a décidé, de stopper la fourniture en carburant, gasoil et kérosène, des forces françaises au Nord-Mali et de sursoir à l'ensemble des activités conjointes. Une importante réunion entre les représentants des deux armées devait avoir lieu à la fin du mois dernier à Paris et aurait été annulée sur ordre du chef d'état-major Saïd Chengria. Il faut rappeler que les relations militaires entre Alger et Paris, s'étaient fortement dégradées entre février 2020 et avril 2021, suite à un incident diplomatique survenu lors de la visite de la frégate Bretagne à Alger. Cet incident avait conduit l'Algérie à rompre sa coopération militaire avec la France. Ce n'est qu'un an plus tard que les relations avaient repris et abouti à une visite du Séma français de l'époque le Général Lecointre en Algérie, et une rencontre avec le Général de Saïd Changria le 8 avril 2021. Après cette visite, il y a eu un réchauffement des relations militaires et une reprise de la coopération et des exercices entre les deux pays. La tenue de l'exercice Raïs Amidou en septembre 2021 en était le parfait exemple. La visite du Général Lecointre avait tout de même été ponctuée par le rappel du côté algérien de l'engagement français à assainir le dossier de la décontamination des sites nucléaires. « Nous attendons votre soutien, lors de la 17e session du groupe mixte algéro-français, sur le dossier des essais nucléaires, prévu en mai 2021, a déclaré Saïd Chengria dans un discours tenu à cette occasion, les négociations, au sein du groupe algéro-français, Vise à la prise en charge définitive des opérations de réhabilitation des sites d'essai nucléaire de Regan et Ineker, ainsi que votre assistance pour nous fournir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement, des déchets contaminés, radioactifs ou chimiques, non découvertes à ce jour, a ponctué le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Quel impact auront ces décisions sur les opérations militaires françaises au Sahel si l'interdiction de survol n'empêchera pas les appareils français de passer au-dessus du Maroc et de la Mauritanie, l'arrêt possible des approvisionnements en carburant posera un énorme problème logistique sur place.